Hello, hello les amis Bienvenue sur ma chaîne Cooking Culinaire Aujourd'hui, je vous présente une recette rapide de salade de chou-fleur. Pour ça, il nous faut une demi-tête de chou-fleur cuite à l'eau bouillante salée pendant environ 20 minutes. Ensuite, il faudra l'égoutter. Il nous faut du vinaigre, de l'huile, de la mayonnaise, du poivre noir, du persil ou de la ciboulette au choix... Une petite gousse d'ail et du sel. On va préparer tout simplement une sauce vinaigrette. Pour ça, il faut 3 cuillères à soupe d'huile. 2 cuillères à soupe de vinaigre. Un tout petit peu de poivre noir. La gousse d'ail haché, ainsi que deux cuillères à café de mayonnaise. On ajoute un tout petit peu de sel et ensuite on va mélanger le tout. On va bien touiller pour obtenir une sauce vinaigrette bien onctueuse. On récupère enfin notre assiette de chou-fleur, donc bien sûr le chou-fleur est cuit et bien écouté. et on va bien le napper avec la sauce vinaigrette qu'on vient de préparer et après on peut le décorer avec ce qu'on a à disposition, des herbes aromatiques ça peut être du persil ou de la ciboulette avec un petit peu de poivre noir voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker et surtout rejoindre ma chaîne pour la faire vivre, tout simplement. Et moi, je vous dis à très très bientôt, les amis. Merci de m'avoir suivi.